Y'a yep, les potes vous allez bien encore on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo Hey guys we found ourselves today for a new... c'est bon je vais arrêter mes conneries je vais arrêter mes conneries mais aujourd'hui j'ai une influence américaine qui émane de moi alors non j'ai pas mangé de hamburger et non j'ai pas commencé à penser que le lait chocolaté ça venait des vaches marrons mais j'ai vu un dénommé Pamage poster un petit clip Mon fort sympathique sur Twitter avec un sniper qui avait l'air de qualité, que vous connaissez tous parce que c'est le Tundra, mais jouer différemment parce que jouer avec une mire. Alors au début, je me dis attention, ça a l'air très très très bizarre vraiment. Une fois sur deux, un sniper sur son viseur, ça pue vraiment du cul, donc je me suis dit qu'il voulait faire le hipster à deux balles avec la grosse barre et la moustache. Bon, je viens un peu de donner une description de moi, mais apparemment, vraiment, ça a l'air plutôt sexy. Donc moi, je suis toujours friand de tester des choses, vu que je suis toujours en reprise de niveau, je vais pas encore aller fumer la mais on va aller tester ce petit sniper de qualité. Est-ce que le Tundra avec la mire vaut quelque chose ou est-ce que ça pue sa mère Réponse, en quelques instants. Franchement, depuis que Elgato, euh, mes meilleurs amis m'ont envoyé une deuxième lumière qui me permet d'avoir du coup une lumière de... Hop là, monsieur de chaque côté, ok J'avoue que je trouve mon teint encore meilleur et que je me trouve au global... Encore plus sexy que je ne le suis déjà. Donc franchement, profitez d'une telle beauté et d'un tel éclairage parce que réellement, il n'y a pas beaucoup de personnes sur Terre qui ont la chance de pouvoir profiter d'une personne aussi... Aïe Aïe Aïe Oh Non Ah Je suis revu je suis trop heureux Aïe Dans mon dos Bon, j'ai survécu et ça fait plaisir. Il n'y a pas beaucoup de personnes qui peuvent profiter de quelqu'un d'aussi rayonnant que Kaznami actuellement. Alors, désolé d'avoir sorti le pompe. Il a le droit de me détester. Mais c'est pas grave, on enchaîne avec le sniper Amir, il y a pas de soucis. Non, en vrai, je suis en train d'effectuer de les derniers petits investissements pour rendre... Aïe, aïe, aïe, attends nos scope. Boum, <rire> si le noscope passait, je jure que j'aurais léché mon caleçon plein de merde. Avec grand plaisir, hein, sens... Bon, j'avoue, j'amuse un peu, mais c'est pas grave. Je suis en train d'effectuer les derniers investissements pour rendre mon setup encore plus quali. Prochaine étape, après avoir acheté le micro de caméra, après avoir acheté... Euh... Hop là, après avoir acheté trépied et tout ça, machin, je vais acheter une autre caméra. Donc une deuxième caméra qui me servira pour vlog, mais aussi... Pour les, pour les streams, mais avec encore meilleure qualité. Alors, on m'a parlé de Sony A7S2, de machin, etc. Avec les frais de société maintenant, voilà. Frais de société, euh, TVA remboursable. Vraiment, je suis redevenu, je suis devenu un boomer, frère. Je suis devenu un boomer, boomer. Moi, je suis là comme ça. Le matin, t'as fait quoi ce matin? T'as fait des vidéos, des, des streams, vu que c'est ton métier? Non, non, frérot, j'ai fait de la compta, j'ai répondu à des mails, là. Bah ouais, frère, c'est aussi une facette du métier, vous croyez quoi? Bref. Donc, je vais essayer d'acheter une nouvelle caméra. Peut-être un Sony A7S2. Parce que j'ai aussi envie de streamer dit Que le 3 euh, pouvait surchauffer, alors t'imagines, t'es là, t'achètes un, un appareil à. Oh, dommage, un appareil à 2500 boules, et t'es là en train de stream, et au bout de deux heures, il chauffe trop et il s'éteint. Bon, je pense que si ça m'arrivait, vraiment, ce serait deux doigts, deux doigts en direction de la prise électrique la plus proche, et surtout un coup de tête en, auprès du vendeur qui me l'aura conseillé. T'as pas envie d'avoir un coup de tête du crâne le plus chauve et liste de France, mon gars, moi je te le dis. Hein. Je crois qu'il y a quelqu'un par ici. Eh, sniper à la mire, là, on a fait un début de partie pas dégueu, j'ai envie que ça continue. En plus. J'ai eu peur. Tu il y a eu un moment où il m'a regardé, je l'ai regardé, on s'est regardé, tu vois, on s'est dit, ok, là, c'est à celui qui réagit le plus vite. Bah, a priori, c'est moi, hein, hein monsieur. Hein oh, je suis en train de les fumer. Là, je vais, je vais péter. Mais trois fois d'affilée, mon gars Tu crois quoi Reviens une quatrième, bébé Reviens une quatrième, hein Moi, la quatrième, aussi, hein je te chlasse aussi, hein Je te chlasse au J'ai fait reprendre le spawn à mes alliés Mais vous vous rendez compte de l'importance du move que je viens de faire ça vient de faire le mou, faire le move, Mais il est trop drôle, ce sniper. Mais il est trop drôle, ce sniper. Ha, ha, ha. Funny sniper, ma couille. Funny sniper, I said. OK On rigole fort. Je rigole fort. Vous savez pourquoi je dis funny sniper Oui, oui, oui. Ça me fait penser à May. Quand on était allé à Cracovie, elle avait envie de trouver un bar marrant et elle avait littéralement tapé sur Google « Bar Funny Cracovie ». Et c'était le bar le plus nul où on est allé de notre vie. Bon, c'est la petite anecdote comme ça. Mais il y a des blédards qui font ça. Bref, donc, il faut que j'achète une nouvelle caméra. Puis quand j'aurai la nouvelle caméra, on sera réellement qualité Netflix assurée en termes de setup. Et ça me fait grandement... Oups, je suis en train de choc. plaisir. Bon, vous allez bien ou quoi Moi, il y a un sport... Ça va, ça va, ça va, je me rattrape, je me rattrape. Il y a un sport qui est en train de me rendre fou, mais qui est en train de rendre fou beaucoup de peuples. C'est un sport nommé... Euh, je ne sais pas si vous connaissez le, le football ou quoi. À l'heure actuelle, actuelle, que vous soyez parisien, lillois, marseillais... On est tous en train. Oh, désolé. Euh, monsieur, il allait dans le feu Eh oui, t'es allé dans le feu, petit T'as pas le choix, hein hmm, T'as senti cette douce flamme qui t'a caressé le troufiaque Eh bah ben ouais, mon gros, je t'ai pas laissé le choix, je ne t'ai pas laissé le choix. Donc à ce moment, le football nous rend fous, hein. Notre immense Ligue 1. Ok, petit marqueur. Donc il y a la Ligue 1 qui est... Oh, on est en train de perdre en plus, ça faut qu'on aille dans le point. Il y a notre bonne vieille Ligue 1 qui est extrêmement serrée, d'accord. Lille, Lyon, Monaco, tout ça. Ça joue, ça joue dur, il hein. y a même mes frères lillois qui... Oh, le turn Oh, le turn, monsieur Oh, le turn Oh, le turn Ça s'est fait turn, ça s'est fait turn, voilà, je le dis, il y a eu mini turn. Qu'est-ce que mini turn Il y a eu bon turn, sa grand-mère. Hop, On va aller dans le point. On va bah, commencer à jouer l'objectif, peut-être Sniper Amir. Le sniper à Mir, on va avancer. Quelqu'un là-dedans. Donc là, euh, ce soir, il y a eu journée de Ligue 1. Lyon gagne dernière minute contre Rennes. Hop là, let's go dans ta mère. Il euh, y a Lille qui arrive à gagner dernière minute contre Lille. Euh, enfin contre l'OM pardon. Il y a euh, Strasbourg qui gagne dernière minute contre Monaco. C'était important de prendre ce qui Donc, réellement, c'est un truc de ouf. Je vous jure, ça fait longtemps que le football m'a pas autant fait vibrer, autant fait kiffer. Et c'est tellement dommage de pas pouvoir le vivre euh, au stade. Et rien que pour ça, j'ai envie de te dire... Wuhan On vous aime pas, putain Ça casse les couilles, vraiment Alors, quand je dis on vous aime pas, vous doutez bien, hein je parle pas des habitants d'Ouhan, les mecs ils ont subi aussi la crise hein, comme nous. <rire> Je parle plutôt de ce putain de virus de merde. J'avoue que vivre tout ça au stade, à faire le petit ultra lyonnais, mes couilles, ça aurait été un grand kill. Mais pourquoi ils sortent du point ces putains de joueurs de kill Voilà monsieur, c'est. Alors la mire là comme ça, en, en close range c'est fort, mais en très short range comme ça là, enfin très long range pardon, c'est compliqué. Enfin, c'est un peu plus dur. C'est un peu moins efficace, alors. Oh, la frappe, on n'a pas le Si c'est pour ma gueule, je suis mort. Allez, allez, allez, allez. allez. Je suis dans le coin. C'est bon. On en sort. On y va. Pepon. Pepon, sniper. Sniper, peupon. Oh, je... je... suis mauvais Jack Price, il me met du sale, frère. Il est en 27-23. En plus, il est naze. Alors que moi, je suis en 23-10. Mais on perd. On perd parce que je joue avec des joueurs de kill. Et parce que moi-même, je joue pas l'objectif de manière... Euh... Très très efficace, voilà, Jack Price dans ta mère. Donc vive la Ligue 1, vive le football et vive ce sport qui va tous nous unir sous euh, la crotte au cul. Et on espère bien sûr, Alors ça je ne savais pas de vous orienter, hein, mais une victoire de l'immense Olympique Lyonnais à la fin, au moins dans une coupe, ça ferait plaisir à l'histoire de tu vois, se redonner un petit peu de mieux. Tu quoi oh, J'ai envie d'être confiant. En ce moment, c'est important des fois d'être confiant dans la vie. Tu le corona, le confinement, tout ça, le couvre-feu 18h, ça nous casse tous les couilles, hein C'est dur, hein, c'est dur à des moments Le confinement, le corona, tout ça, ça nous casse tous les couilles Mais vas-y, tu sais quoi, je suis confiant Dans quelques semaines, quelques mois, ça ira mieux Et on pourra peut-être Avoir un semblant de vie correcte, Un petit peu comme l'été dernier En tout cas, ça me ferait super plaisir Pouvoir voyager un peu, pouvoir S'amuser un peu Let's go, je l'ai eu Hop, le double, le double Pouvoir retrouver un petit peu de liberté en somme, j'en ai vraiment beaucoup beaucoup besoin. Comme beaucoup d'entre vous je pense. Et ce serait un immense plaisir de pouvoir voilà quoi, ressortir sans avoir à rentrer à la niche à 18h ça, ça me rend fou ça. Quelqu'un, quelqu'un. Ok, c'est bon. Oh non En plus, il y avait une colotte à aller chercher là. Là c'est difficile à gagner. Hein. Là, là, là, ils ont plus que 10 points. 20 points à mettre. Mais ouais, ouais rentrer dedans, frère. Enfin, moi, j'ai 45 secondes dedans quand même. Hein. Pour un mec au sniper à mire. Euh... Oh non, en vrai sniper à mire c'est marrant, c'est marrant, c'est compliqué mais c'est marrant. On va essayer de jouer la remontada. Aïe, j'ai raté. C'est bon, mon allié m'a sauvé. Quelqu'un d'autre. Attends, je sors le pont. C'est bon, le kill a été pris. Oh gros kill Gros kill Gros kill de la part de Zach. Je push au pompe, je m'en fous. Je m'en fous, je m'en fous. Je veux d'abord gagner là. Attention, on reprend la mire. Je pue la merde. Je pue la merde! Aïe, mais ils sont tous là. oh là, let's go! Let's go, let's go! Il y a un hélico et tout. Oh, vraiment, si on remonte, je monte ma bite. Si on remonte, je monte un. onifan frère frère. hein Mais crois-moi, gros, je mets mon troufia en HD. Hein. Oh non, ils ont la rotation. Putain, merde. Aïe, il ne reste que 15 points. Aïe, il est bien placé. Oh, c'est dur. Oh, ça va être. Ça va être pas être dur, ça va être impossible, cousin! Dommage, dommage, dommage. Vous allez rater le Troufion en HD, monsieur up ah, dommage Le temps de viser a été un poil long Ce sera pas pour cette fois Petite game perdante Oh attends attends C'est pas fini Dommage dommage dommage Petite défaite Mais influence Je suis celui qui a le plus de temps de Bon ça va Au moins on pourra pas dire Zach t'as pas fait l'objectif player Ce petit sniper à la mire Et franchement Pour une vidéo faite comme ça Le soir un peu ghetto Je trouve qu'il y a eu de quoi faire En tout cas petit cold War là Franchement la saison 2 est sympathique Apocalypse vraie bonne map Les deux armes qui ont ajouté sont cool Sur ma première vidéo J'avais dit que la LC je la trouvais pas terrible, alors comme par hasard ça a été une bonne vie, une bonne arme apparemment même sur Warzone elle est très très utilisable et très très utilisée donc ils ont fait un bon taf, ça manque malgré tout d'une map de 6v6, mais pour l'instant j'enjoy je suis en train de finir mon Dark Matter donc j'ai en... hâte de pouvoir flex avec même si j'arrive quelques mois après la teuf c'est pas grave, pour le reste j'espère que ce petit sniper Amir vous a convaincu personnellement j'ai bien aimé, mais ça ne restera pas mon grand kiff merci pas mal pour les conseils, mais pour la prochaine fois peut mieux faire, hein. entre tes mains c'est un peu plus puissant qu'entre les miennes. J'espère que vous avez passé un bon moment, une bonne vidéo, et je vous dis à la prochaine, les amis. Bisous